Alors, donc j'en arrive à la deuxième partie, donc euh, qui était donc le sujet euh, du jour sur la communication orale et écrite. J'ai commencé par euh, la méta-analyse euh, parce que la méta-analyse justement c'est de la communication écrite. Donc là, on a vu déjà comment rédiger un article. Donc on a vu déjà toute cette partie-là de la communication scientifique écrite. Alors maintenant, on en arrive à la question de euh, la communication orale. Alors ça, c'est euh... Un gros sujet. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est surtout euh, un retour d'expérience. Euh, donc euh, Pour ma part, euh, donc, euh, je communique à la fois donc, euh, dans des congrès, mais aussi sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Et euh, donc, la première chose à faire, il y a des vidéos qui sont très bien faites hein, sur YouTube pour la communication orale, mais pas toujours adaptée à la science. Euh, c'est donc de, déjà de déterminer à qui vous vous adressez. Ce n'est pas la même chose, évidemment, si vous allez vous adresser à un groupe de personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet, ce qui sera le cas la majeure partie du temps, ou un groupe d'experts. Donc Le groupe d'experts, c'est par exemple dans un jury de thèse. Ce n'est pas la même chose, évidemment, de présenter devant un jury de thèse que de présenter en congrès. Dans, en congrès, vous allez euh, parfois euh, revenir sur des fondamentaux, la définition de la maladie, la prévalence, et si vous êtes, par exemple, dans un congrès de psychiatrie, vous n'allez pas rappeler que la schizophrénie, c'est grave. La définition de la schizophrénie, la prévention de la schizophrénie, tout le monde le sait. Donc, euh, par contre, ce ne sera pas le cas si vous allez présenter des données euh, au ministère de la Santé ou euh, euh, dans un congrès d'une autre spécialité. Là, par contre, les, les médecins, par exemple, qui vous écouteront, euh, n'auront que les connaissances de leurs études, qui remontent, pour certains, à très longtemps. Donc, ce sera important de rappeler, en fait, le, les données les plus récentes. Donc, moi, je demande toujours, et je vous invite à le faire, qui, de quoi est composé le public La dernière communication que j'ai faite sur l'inflammation, la neuroinflammation, le public était composé à la fois de médecins et de non-médecins. Donc, il fallait bah, repartir sur les bases de ce qu'était l'inflammation, la définition, les molécules. Et euh, même pour les médecins, je pense que c'était quelque chose d'utile, parce qu'on euh, est resté sur l'inflammation, c'est la CRP supérieure à 5 et ça ne va pas plus loin. Donc, euh, c'est vraiment important euh, aussi d'en profiter pour faire des rappels qui doivent être plus ou moins rapides selon euh, le, les personnes qui vous écoutent, évidemment. Parce que si vous rappelez des choses que tout le monde sait, vous perdez l'attention. Et on va voir que l'attention, c'est quelque chose qui est capital. Euh, le... En moyenne, euh, le format idéal de communication, c'est 18 minutes. Ça, c'est le format TED, donc les conférences TED. Je vous invite à aller les regarder sur euh, Internet. C'est euh, des conférences qui ont été précisément conçues pour diffuser du savoir scientifique, quel que soit le domaine de compétences du savoir en question et dont l'audience est un large public, mais un public quand même euh, éduqué. Enfin, voilà. Euh, le, le, le gros de la population, en fait. Et donc, le format TED, il est extrêmement euh, évocateur, on va regarder peut-être euh, un petit extrait, de ce qu'il faut faire dans la communication orale. Et en même temps, donc les détracteurs disent que c'est un peu caricatural, mais euh, pour ma part, euh, je pense qu'on euh, peut vraiment s'améliorer, euh, surtout... Alors, surtout, je dirais les Français, alors pas que, mais en fait, en Europe, on a de, des, euh, des difficultés, on va dire, ou un défaut perçu comme défaut, en fait, pour euh, d'autres publics, euh, d'autres euh, pays en, en dehors de l'Europe, c'est qu'on n'est pas forcément très expressif. Et le français, en plus, c'est une langue où il n'y a pas d'accent. Donc, ça veut dire que même quand on parle dans une langue étrangère, si on n'a pas l'accent anglais, par exemple, si on n'a pas travaillé cet accent, on peut apparaître comme quelque chose, enfin, comme avoir un discours assez monocorde, monotone, et que cela peut nuire à l'attention, la, à en fait, aux capacités d'attention du public. Là, vous voyez la conférence TED. Je Economists have been exploring people's behavior for hundreds of years, how we make decisions, how we act individually in groups, tenue, how en fait, we exchange value. value. They've studied the institutions that facilitate de our de trade, like legal systems, corporations, marketplaces but there is a new technological institution that will fundamentally change how we exchange value. J'ai volontairement choisi euh, l'anglais, en fait, parce que souvent les conférences TED sont de meilleure qualité en anglais qu'en français. Euh, le, vous voyez, en fait, qu'il y a un effort qui est fait autour de la diction. C'est très important que euh, ce que vous dites soit correctement énoncé, et ça, quand on est stressé, on a tendance à aller trop vite et à avaler les mots. L'autre chose, c'est que vous avez vu que les silences sont importants aussi, pour ponctuer. Ça, c'est un des défauts que j'ai, par exemple, dans la communication, je ne fais pas assez de silence. Et donc, J'essaye avant chaque conférence de me dire, souviens-toi euh, de respecter les silences, de marquer des temps de pause et surtout de le faire après des choses qui sont impactantes. Donc c'est ce qui permet en fait de récupérer l'attention de votre auditoire. Parce que l'auditoire se dit, ah là, il y a un silence, qu'est-ce qui se passe Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'arrêter sur ce qui vient d'être dit. And it's called the blockchain. Now, that's a pretty bold statement. But if you take nothing else away from this talk, I actually want you to remember that while blockchain technology is relatively new, c'est aussi une continuation d'une histoire Donc Un des principes, en fait, c'est d'annoncer dès le départ le message impactant et de le rappeler régulièrement au cours de, de votre présentation. Il faut au moins avoir répété deux ou trois fois au cours de votre présentation le message et ce que les personnes retiennent le mieux, c'est ce qu'il y a au début et à la fin. Donc ça c'est très très très important. L'erreur de beaucoup de communication, c'est de commencer par des choses qui euh, ne sont pas très importantes ou très intéressantes et donc c'est là où le contexte, si on suit en fait la structure d'un article, et eh ben on va perdre l'auditoire. C'est-à-dire que commencer par des généralités, c'est instantanément perdre l'attention. Donc, plutôt que de commencer par les généralités, allez directement à la question percutante. C'est quoi la question qui vous a amené à faire ce travail C'est quoi l'anecdote Alors, ça, c'est ce qui marche le mieux, bien sûr, ce qu'on appelle aussi un peu le, le storytelling. C'est le d'incarner ce que vous êtes en train de présenter. Alors, ce pas toujours facile, mais... Euh, plus vous allez acquérir de l'expérience en fait, et plus vous allez pouvoir raconter des choses. Et déjà, en tant qu'étudiant, vous avez des choses à raconter. En tant qu'être humain, vous avez des choses à raconter. Donc, euh, ponctuer, illustrer au maximum, euh, comme j'essaie de le faire, par exemple, sur l'exemple que je vous avais donné pour euh, la fibromyalgie, mon co-externe, pour euh, les exemples là que j'ai pris pour euh, la dernière mécanise, illustrer au maximum concrètement ne soyez pas trop dans l'abstraction. Si on vous demande de faire une présentation en staff de service, essayez de trouver le dossier d'un patient récent qui a été traité pour cette pathologie ou pourquoi on, est, on, on vous a amené à faire cette présentation. Donc, vous pouvez en fait euh, incarner directement le, le contexte qui vous amène à présenter cela et l'intérêt. Connectez-vous à l'intérêt qu'ont les personnes à vous écouter Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vous donner leur attention, en fait And the story is this. As humans, we find ways to lower uncertainty about one another so that we can exchange value. Now, one of the first people to really explore the idea of institutions as a tool in economics to lower our uncertainties about dealing with the second uncertainty that we often face is just not having transparency là, choisi, into en fait, our interactions. Ça il veut dire so les diapos. Ça les diapos sont très très très légers. Bon ça c'est une caractéristique du TEDx. Mais euh, donc euh, je vous invite du coup à aller regarder euh, ma vidéo YouTube euh, sur euh, les, comment con concevoir des diapos. Donc, vous tapez euh, Guillaume Font euh, et, thèse, par exemple. et donc là, euh, vous avez en fait euh, six erreurs à éviter pour préparer ces diapos de soutenance de mémoire. Donc euh, là, j'ai résumé en fait les erreurs les, les plus fréquentes. Euh, et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller regarder six erreurs à éviter dans un manuscrit de thèse, puisque c'est valable aussi pour la communication écrite. Donc, euh, notamment, j'ai donné plus de précision sur des éléments comme le, le lapin sur, euh, sur la table. C'est par exemple le fait, au cours d'une introduction, d'aborder un élément que vous n'allez plus jamais aborder. Et donc, euh, un exemple euh, dans la dépression, c'est euh, donc vous travaillez sur la dépression et dans l'introduction, bah, vous parlez de la neuroimagerie de la dépression, alors votre article. N'est pas un article de neuroimagerie et qu'en fait la neuroimagerie n'apporte aucune information pour comprendre le contexte. Enfin, donc ça va emmener en fait votre lecteur dans une mauvaise voie, ce qu'on appelle le misleading en anglais, donc une voie de garage. Euh, et donc euh, votre lecteur va penser que vous allez sur la neuroimagerie alors qu'en fait vous n'y allez pas. Et donc ça, il faut absolument l'éviter. C'est aussi un des principes de la communication. Donc dans la communication, ne parlez que de euh, votre sujet, ne faites pas de hors-sujet. Et euh, donc, aller droit au but. C'est vraiment euh, la meilleure communication, c'est la plus courte. Et euh, dans, euh, d'ailleurs, les critères de qualité de la communication, c'est de surprendre agréablement votre public en terminant plus tôt que prévu. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on aura largement terminé avant 13 heures. Et donc, le, il vaut mieux parler peu, mais que de choses impactantes. Donc, dans les résultats, en fait... Le, éviter justement de vous perdre dans euh, des, des résultats. Euh, je vais peut-être essayer de, de prendre des exemples de thèses. Donc, j'encadre donc, je, donc euh, des thèses d'interne, hein, et donc euh, je vais essayer de voir si j'arrive à récupérer des exemples. Donc là, c'est des diapos qui ont été déjà retravaillés hein, que j'avais euh, donc euh, j corrigé. Je regardais si j'avais la version d'avant, mais je ne l'ai pas gardé. Donc, c'était deux internes en fait qui ont fait un travail de méta-analyse et qui présentaient, donc, euh, en communication orale, leur travail de thèse, à leur jeu de thèse. Et euh, donc, le, la première diapo, donc, euh, bien sûr, le titre, très important, sur votre première diapo, il faut vous identifier. Et si possible d'ailleurs, si vous parlez en congrès, donc mettre votre mail pour que les, et le rappeler sur la dernière diapo, parce que la dernière diapo est celle qui va souvent rester à l'écran. Donc, plutôt que de mettre « merci de votre attention », mettez une diapo utile à la fin. Euh, donc, euh, beaucoup de personnes donc, mettent la diapo du laboratoire et la capote du laboratoire, mais surtout, mettez le moyen de vous contacter ou de vous joindre. Donc, si vous avez aussi un contact sur euh, ResortGate, euh, LinkedIn, euh, les réseaux sociaux, enfin voilà, le but, c'est quand même de communiquer que les gens puissent ensuite vous dire je suis intéressé par votre recherche ou vous dire merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Euh, ce qui est quand même euh, important en fait pour, parce que c'est ça l'objectif hein, de, de la communication, c'est d'instaurer un dialogue. Donc, quand vous faites euh, des diapositives, mettez le minimum sur la diapo parce que si vous lisez votre diapo, le temps de lecture est plus lent. Euh, le pardon, le temps de lecture est plus rapide que le temps de, de l'oral. C'est-à-dire que le temps que vous lisiez, la personne aura déjà lu par euh, votre diapo ce que vous êtes en train de dire. Et ça, ça induit un sentiment d'ennui très important. Quand on a déjà lu la diapo et que vous êtes en train de le répéter, on sait déjà ce que vous allez dire et donc ça crée de l'ennui et vous perdez l'attention. Donc, il faut arriver dans cet exercice à faire en sorte que la diapo soit votre support, c'est-à-dire que vous, ça vous aide et ça vous guide, et que euh, dans votre présentation orale, vous la commentiez comme un tableau. Donc, le principe, c'est vraiment, vous avez le tableau de la connaissance et vous dites, donc, euh, première partie du tableau, on voit ça, deuxième telle partie, on voit ça, etc. Vous aidez, en fait, euh, l'auditoire à interpréter votre diapo ou à expliciter finalement le contenu de ce qui n'est pas montré dans la diapo. Donc là, vous voyez, le contexte, c'était la stigmatisation dans la schizophrénie. Et donc, il y a juste la définition la plus courte possible. Stigmatisation, c'est la mise à l'écart d'une personne pour ses différences. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le mémo parce que le but, c'est aussi que vous euh, en condition de stress, vous risquez d'oublier des choses, donc que vous ayez aussi des choses euh, écrites qui vous permettent comme ça de de rebondir, notamment quand ce sont des choses à connaître un peu par cœur. Et puis, donc vous avez donc d'abord la stigmatisation publique, donc qui est à gauche. Et donc, dans la diapo initiale, elle était mise à droite, alors qu'il commençait par parler de la stigmatisation publique. donc Du coup, je leur ai demandé de la mettre à gauche. Et puis, on comprend que le code couleur, c'est qu'ils disent à l'oral, en fait, donc ce qui va apparaître là, ici en orange, c'est ce dont va traiter l'étude. Donc, en fait, on ne va pas traiter de la stigmatisation publique. Donc, la première distinction, c'est la différence entre la stigmatisation publique et personnelle. Et à l'intérieur de la stigmatisation personnelle, il y a plusieurs types de stigmatisation. Et donc, cette première diapo, c'est la présentation des différents types de stigmatisation. Donc Vous voyez qu'ils n'ont pas écrit les descriptions des différents types de stigmatisation sur les diapo. Ensuite, donc, ils présentent une revue de la littérature sur le sujet publiée en 2013, et donc ils font quelques euh, points de focus sur les associations entre la stigmatisation et la dépression, la qualité de vie, la sévérité des symptômes psychotiques et les symptômes positifs. Et ils expliquent à l'oral ce qu'est cette étude, par qui elle a été conduite, combien il y avait d'articles, euh, et etc. etc. Et donc ça, euh, ça dresse le contexte de façon efficace, parce que donc vous partez d'une étude de revue de littérature et en disant, à partir de cette euh, revue de littérature, il y a de nombreuses questions qui restent en suspens, et nous, on va vouloir y répondre. Et donc, vous avez, vous introduisez comme ça les objectifs, donc euh, la question à laquelle vous souhaitez répondre. Et donc là, en l'occurrence, c'était conduire une méta-analyse sur la prévalence de la stigmatisation dans la schizophrénie et les facteurs associés à cette stigmatisation. Ensuite, vous présentez votre méthode. Alors, la méthode, c'est quelque chose de très ennuyant. C'est pas la partie sur laquelle la plupart de votre public euh, souhaite euh, être informé. Donc, il faut juste aller très vite, euh, rappeler rapidement que vous avez respecté tous les standards, mais le but, c'est pas forcément de connaître les critères Prisma, ce n'est pas forcément de savoir les mots-clés que vous avez employés, vous dites simplement que vous avez respecté les étapes et très rapidement, vous présentez le… Donc là, comme on est dans une présentation de thèse, la méthode est plus détaillée que dans une présentation de congrès. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut toujours s'adapter à son auditoire. Là, l'objectif, Donc il faut toujours se demander quel est l'objectif de cette interaction dans un congrès, votre objectif, c'est de faire passer des connaissances. Donc, la méthode a peu d'intérêt parce que les gens ne vont pas retenir la méthode. Et en plus, la plupart des gens qui vont vous écouter ne sont pas dans la recherche. Donc, pour eux, la recherche, c'est quelque chose d'ennuyeux, qui fait peur. Donc, toute la partie méthode et chiffres, d'une façon générale, c'est quelque chose d'assez répargatif. À l'inverse dans une thèse, dans un jury de mémoire, euh, de master, etc. Là, on veut évaluer. C'est l'inverse, en fait. C'est votre jury qui vous évalue. C'est pas vous qui transmettez de la connaissance, c'est votre jury qui attend de vous que vous démontriez le sérieux et la maîtrise que vous avez de votre travail. Donc, gardez bien ceci en tête dans les communications, je dis cela parce que parfois, on peut voir des choses inadaptées, en fait. Par exemple, sur les illustrations. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, en fait, par exemple, un, un étudiant présenter un cas clinique avec une photo des Simpson euh, sur une de ses diapos. Et donc, euh, alors qu'il est en train de présenter le cas clinique d'un patient. Hein. Et donc, je lui demande pourquoi, en fait, euh, il y a une photo de Marge Simpson sur sa diapo. Et là, il me répond, bah, parce que la patiente ressemblait vaguement à Marge Simpson. Bon. Ça, c'est carton rouge. Vraiment, ça, c'est en communication, en service. Donc, ne cherchez pas. Ça, c'est un message très important. L'écueil de beaucoup d'étudiants, c'est de chercher à être original. L'originalité, elle passe par le sérieux et la maîtrise. Ce qui va vous rendre original, c'est que vous savez ce que vous racontez et que vous maîtrisez votre sujet. Ça, c'est original. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ce pas qu'on veut casser la différence. Vous pourrez, après, bien sûr, euh, utiliser la communication que vous souhaitez avec votre propre style. Le but, c'est pas de formater les personnes, au contraire, parce que c'est bien de garder sa propre communication, et notamment à travers les anecdotes et les exemples, c'est ce dont j'ai parlé. C'est toujours très bien de personnaliser votre propos et, euh, et que les personnes se représentent qui vous êtes, en fait, à travers ce que vous dites votre personnalité, votre façon de voir les choses, c'est ça qui va marquer les esprits aussi, qui va vous permettre de vous identifier. Mais il ne faut pas le faire de façon artificielle, en fait. Et donc, euh, chercher euh, voilà, de... vraiment euh, le, le truc qui va capter l'attention, bah, c'est aussi décrocher l'attention de votre propos. C'est-à-dire que les personnes, finalement, pourront nous retenir. L'exemple de Mark Simpson, ben, j'ai retenu ça euh, plus de dix ans après. Euh, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Donc, il faut euh, rester adapté et pertinent. Donc, euh, ce qu'on propose dans la communication orale, par exemple, c'est d'utiliser des métaphores, euh, ce qui peut euh, bien fonctionner. Et les métaphores, il faut qu'elles soient consensuelles, c'est-à-dire qu'il faut que ça parle à tout le monde. Donc, les métaphores les plus fréquentes euh, et les plus consensuelles, c'est la cuisine de dire, euh, voilà, on va chercher euh, une recette efficace, qu'est-ce qu'il faut mélanger comme traitement pour avoir cet effet, voilà. Euh, le sport, euh, l'esprit d'équipe, euh, euh, le, voilà, c'est des métaphores qu'on voit assez fréquemment. Et puis, ben, après, c'est à l'appréciation de votre créativité. Vous pouvez euh, parler des choses qui vous passionnent dans le domaine de votre vie personnelle. Hein. Vous pouvez faire une métaphore sur la musique, vous pouvez faire une métaphore sur vos lectures, sur des romans, sur... Euh, beaucoup de choses. Et les gens apprécient énormément aussi, euh, alors là je parle des congrès, hein, attention, je ne parle pas des jurys, euh, donc dans les congrès, les gens apprécient aussi de sortir de votre sujet euh, si c'est quelque chose qui sert le propos, de, de dire, voilà, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film, dans ce film, voilà ce qui se passe, et ça, ben, euh, donc euh, voilà ce que montrer. Euh, et en fait, euh, bah, c'est pas du tout ça en fait euh, la réalité de, de, de notre pratique ou voilà enfin de partir de quelque chose euh, qui concerne tout le monde, que tout le monde peut avoir vu, de partir d'une information qui était diffusée dans les médias en disant euh, le mois dernier notre président a dit que voilà euh, et à partir de là vous captez directement l'attention en fait vous vous connectez à un élément de la vie des personnes euh, que, euh, auxquelles vous vous adressez. Donc, euh, attention, alors il y a des cartons rouges, mon nous, on n'a pas trop ce problème en France, mais euh, c'est quelque chose qui est rappelé dans les, dans les congrès, et parce que je l'ai vu, et quand on le voit, ben, ça crée du, du malaise, c'est qu'il faut évidemment éviter tout ce qui est euh, sexualisé. Alors, en fait, euh, c'était une présentation sur la toxoplasmose, et euh, c'était un tchèque qui présentait, assez connu euh, dans, dans le sujet, et, euh, et qui, sur une diapo, met la photo d'une souris, euh, euh, déguisé en Betty Boop euh, euh, en train de danser, voilà, de façon se c'est sexualisée et ça paraissait assez inadapté en fait, dans le contexte de la présentation et d'autant plus qu'on est en train de parler de souris qu'on est en train de décapiter pour euh, examiner leur cerveau donc bon, euh, le respect de la cause animale euh, voilà, est important aussi donc euh, attention aussi voilà, à ce genre de, de dérive hein, en cherchant à faire de l'humour on peut aussi parfois dériver et par contre l'humour est très euh, impactant. Donc, moi, je vous invite au maximum à essayer de faire sourire, pas forcément rire, bien sûr, votre auditoire, mais le meilleur moyen de le faire, finalement, c'est l'autodérision c'est-à-dire de ne pas, ne pas se prendre trop au sérieux. Euh, donc, euh, ne pas se prendre au sérieux, bah, c'est aussi euh, expliquer ses, ses échecs, euh, expliquer euh, voilà, des situations un peu comiques euh, que vous avez pu vivre, mais en rapport avec le sujet, évidemment. Le but, ce n'est pas non plus de vous dévaloriser. Attention à ça. Donc, euh, ce qui ne fonctionne pas, par exemple, euh, c'est... Alors, il y a deux choses, en fait, qui euh, vous, peuvent vous desservir. C'est euh, l'excès le, d'humilité et l'excès d'orgueil. Alors, euh, c'est compliqué hein, de, de trouver le, le, le juste milieu entre les deux. Donc, l'excès d'humilité... C'est euh, qu'on a l'impression dans votre communication que vous vous excusez en permanence de déranger. c'est la petite voix, euh, la voix effacée. C'est euh, le fait de parler très très vite euh, pour en finir le plus vite possible. Donc de ne pas prendre sa place finalement euh, sur, le, euh, voilà, sur, sur la scène. Et donc, euh, donc, ça, ça se ressent, en fait, dans la communication. Et donc, si vous n'avez pas vraiment envie d'être là, ben, le public n'aura pas vraiment envie de vous écouter non plus, bien sûr. Donc, euh, ce qui peut donc, voilà, vraiment augmenter votre efficacité de communication, c'est vraiment le désir de vous connecter euh, aux personnes qui vous écoutent. Euh, donc, ça, c'est quelque chose euh, en termes de représentation mentale, donc vraiment de vous imaginer la personne à laquelle vous êtes en train de vous adresser. Donc, euh, moi, j'ai une représentation euh, un peu schématique de l'étudiant euh, euh, en médecine qui est basée ben, sur ma propre expérience d'étudiant quand j'étais étudiant. Et donc, c'est un peu comme si je m'adressais à moi-même euh, 15 ans plus tard, en fait. Donc, le, tout ce que je vous transmets, en fait, euh, provient vraiment d'un désir euh, sincère, en fait, que j'ai euh, de vous transmettre des choses qui, pour moi, me semblent capitales et importantes. Par contre, parmi vous, en fait, bah, il y en a peut-être euh, 20% euh, à qui ça va super parler et qui vont se dire euh, « ça, ça me parle complètement, ce qu'il est en train de dire euh, ». 60% qui vont dire « bon, ouais, ok, c'est bien, voilà, puis ce sera un cours parmi les autres. » Et puis 20% qui vont carrément dire « j'en ai rien à faire de ce qu'ils racontent, c'est nul, on ne voit pas les questions pour l'examen qui vont tomber, enfin, c'est pas ça l'important pour moi actuellement dans ma vie, enfin, et qui vont passer complètement à côté. » Donc le but, évidemment, c'est d'augmenter le pourcentage de gens qui vont se dire wow, « waouh, ça c'est fort en fait ce qu'il est en train de dire. » et euh, de diminuer le pourcentage de gens qu'on aura rien à faire, sachant qu'il ne pourra jamais être de zéro. Donc, euh, il ne faut pas non plus chercher à tout prix euh, à plaire à tout le monde. Donc, ça, c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience, parce que quand vous allez présenter, les personnes, en fait, donc euh, le, la première adversité dans la communication orale, c'est l'anxiété sociale. Et on sait que pour déclencher du stress, un, une des meilleures situations chez l'être humain, c'est de demander à quelqu'un de parler en public. Donc, euh, à partir de là, c'est normal, en fait, donc, de qu'on est jugé, en fait, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez chercher de la réassurance potentiellement dans votre public. Et il est tout à fait possible que vous voyez quelqu'un en train de bailler, quelqu'un en train de regarder son portable, c'est même probable, ou quelqu'un qui commence à discuter avec son voisin. Et donc, le, dans ces cas-là, moi, en fait, ce qui se passe, euh, c'est euh, je m'adresse directement à la personne, en fait, euh, enfin, surtout si elle est en train de parler, en fait, euh, parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de faire rentrer la personne dans le jeu, en, dis, en demandant s'il y a des questions, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Euh, alors, vous ne pouvez pas le faire dans toutes les situations. Là, je parle, par exemple, d'un staff en service. Euh, si c'est en congrès, bien sûr, euh, bah, vous aurez des personnes qui vont partir pendant votre présentation, euh, qui vont arriver pendant votre présentation aussi. Euh, vous aurez de tout. Donc, l'important, c'est de ne pas euh, se, se mettre une barre trop haute en se disant « Oh là là, il y a quelqu'un qui sort, c'est donc que je suis en train de rater ma présentation, par exemple. Enfin, » Ça, Je dis ça pour les plus anxieux. Parce que bon, euh, ça paraît évident qu'il y a mille raisons pour lesquelles quelqu'un peut partir euh, de, de la présentation. Après, euh, l'important, bah, c'est de rester le plus honnête possible vis-à-vis -vis de soi. Donc moi, euh, il y a des fois, euh, très clairement, où je me dis, euh, bah là, j'ai pas, je suis pas satisfait en fait de ce que j'ai fait. J'ai manqué d'énergie. J'ai, euh, voilà, j'ai été trop long. Voilà, euh, bon, faut juste se le dire, se dire la prochaine fois, je ferai mieux. Ça, c'est vraiment la philosophie euh, très importante euh, de, à bien garder en tête parce que. En tant qu'étudiant en médecine, donc vous avez une majorité de ce qu schéma qu'on appelle niveau d'exigence élevé. Alors, c'est quoi les schémas? Les schémas, en fait, c'est une représentation du monde, quelque chose, une grille de lecture qu'on a qui nous permet de fonctionner, d'être plus efficace dans un domaine donné. Et donc, euh, le fait d'avoir passé le concours de médecine en première année, enfin maintenant qu'il n'est plus un concours, mais bon, hein, ce sera pareil, il y a quand même une forme de sélection et de, de pression psychologique, et eh ben, ça a tendance à sélectionner les personnes qui sont le plus capables de faire face à la pression. Et faire face à la pression, ça passe par un tas de mécanismes euh, qui, euh, donc, peuvent, euh, peuvent être plus efficaces si on a un schéma qu'on appelle le niveau d'exigence élevé. Alors, il y a plusieurs types de schémas donc, euh, qui existent. Le niveau d'exigence élevé, c'est le fait de penser qu'on aura plus de valeur si on performe plus et qu'on va être plus aimé, et plus accepté. Et donc, ça veut dire avoir eu des bonnes notes. Donc, souvent, ça démarre avec l'école primaire, les notes, le regard des parents, de l'entourage, les félicitations, les applaudissements, les médailles dans les activités extrascolaires, etc. Donc, c'est plus je suis performant et plus je suis aimable. C'est ça, le schéma niveau d'exigence élevé. Et bien sûr, c'est complètement faux. Donc, euh, je vous invite tout de suite, si vous vous reconnaissez dans cette euh, description, à prendre conscience que euh, votre valeur ne dépend pas de votre performance. Donc certes, il y a une représentation sociale, le médecin a une très bonne représentation sociale, par exemple, mais à l'intérieur des médecins, euh, voilà, il y a des bons et des mauvais médecins, et puis euh, vous allez euh, pouvoir créer une très forte reconnaissance chez des patients ou à l'inverse une très forte agressivité et c'est pas votre position de médecin qui va vous donner ça. À l'inverse du coup l'humilité va être plus appréciée si vous êtes en position de entre guillemets de prestige social qui est encore un peu le cas pour les médecins même si euh, certaines personnes voilà, critiquent le fait que beaucoup de professions qui auparavant étaient plus respectées le seraient moins actuellement. Moi personnellement, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais par contre, effectivement, un nouveau phénomène qui arrive dans la médecine, c'est que les médecins sont de plus en plus interrogés par leurs patients. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé par la méta-analyse, c'est parce que euh, régulièrement, il y a des patients qui viennent me voir en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce traitement dont je n'ai jamais entendu parler dans les troubles psychiatriques. Et donc, je vais regarder, et parfois, c'est par les patients que je découvre de la littérature scientifique. Donc, euh, voilà, c'est une source précieuse. Et ça, le patient va vraiment apprécier votre ouverture d'esprit de dire, de ne pas juste lui répondre sur je connais, je connais pas, euh, et de donner un avis euh, à l'emporte-pièce, mais vraiment de dire, bah, effectivement, je suis allé voir et voilà ce que j'ai trouvé. Là, par exemple, j'ai eu un patient bipolaire qui m'a écrit récemment en disant, voilà, j'ai commencé la n cystéine c'est un acide aminé qui a prouvé une efficacité dans la schizophrénie. Ça m'améliore, mais mon psychiatre n'est euh, pas très chaud. Euh, euh, « Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je devrais continuer ?» et donc, je suis allé regarder les études, parce que je connaissais les études de la schizophrénie mais pas celles du trouble bipolaire. Et puis, du coup, euh, je lui ai répondu quelque chose de faux, en fait, initialement, en disant « je crois qu'il n'y a pas d'études ». Et puis, en fait, je suis allé regarder et en fait, j'en ai trouvé. Et qui montraient une efficacité. Donc, euh, l'important, c'est d'être toujours capable de dire « je me suis trompé, mais je, je, je rectifie » ou « vous m'avez appris quelque chose ». Donc, ça, c'est une position d'humilité. Ça, ce sera très apprécié, et ça peut arriver en congrès. En congrès, moi j'ai déjà eu donc une intervention où une personne me disait, mais dans la perméabilité intestinale, vous dites qu'il n'y a pas de marqueur, mais il y a la zone qui est utilisée en Allemagne. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est très intéressant, ce serait bien que vous me donniez votre contact, parce que justement, nous, on n'a pas de marqueur, ça m'intéresse. Donc ça, vous pouvez toujours répondre à ça. Puis si on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, vous pouvez aussi remercier en disant, c'est une question très intéressante, est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle voilà, vous, re, vous relancez la balle comme ça, c'est une marque d'humilité euh, en, en disant ben, « c'est OK, vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas censé être expert de tout ». Donc euh, ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui est assez important euh, à incarner. Et donc, à la fois s'ajuster à son auditoire. Donc Si vous avez l'impression que votre auditoire s'endort, ben, c'est d'apprendre à le réveiller. Et donc ça, c'est avec plus d'énergie ou avec des silences, hein, comme on a vu. Parce que le silence, du coup, va attirer l'attention. Et mon hypothèse, en fait, c'est que tous les sujets peuvent être rendus sexy. En fait, j'ai vu un jour sur Arte un documentaire sur les nombres premiers, et ils arrivaient à rendre les nombres premiers à un sujet passionnant, avec la grosse musique. Voilà, il y a d'autres outils que vous n'aurez pas forcément. Mais euh, le, ça, c'est quelque chose qui est un objectif qui est vraiment atteignable. Je pense aussi euh, donc euh, à euh, par exemple euh, des mangas en fait où les Japonais ont à cœur de ce qu'on appelle le neketsu, qui est un type de manga qui est basé sur un héros en fait qui va partir de à peu près zéro mais atteindre un objectif avec des étapes. Et donc vous connaissez peut-être la série Netflix. « The Queen's Gambit », en français c'est le jeu de la dame, qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Et en fait, cette série, cette série reprend ces archétypes en fait du Neketsu. Et donc, on part de l'enfance avec donc une personne qui a une capacité extraordinaire, donc là, dans ce cas-là, c'est les échecs, mais aussi un défaut extraordinaire, donc dans ce cas-là, c'est l'alcoolisme et l'addiction d'une façon générale. Et donc, le héros va osciller entre guillemets entre le bien et la réalisation de son potentiel et les obstacles en fait donc les obstacles à la réalisation de son potentiel. Donc d'ailleurs si jamais vous vous posez la question hein, le, le sens de la vie ben, tout simplement c'est de réaliser son plein potentiel en fait d'utiliser ce segment voilà d'existence de, euh, dont on ne connaît pas la durée et qui nous est alloué euh, avec le maximum d'intensité pour réaliser euh, notre plein de potentiel et surtout le plein potentiel euh, d'amour c'est c'est-à-dire de la réalisation en fait du bonheur de l'autre et de notre propre bonheur ne faut pas s'oublier soi-même et euh, et c'est ça qui donne du sens euh, je je parle de ça en fait parce que on travaille beaucoup dans le service sur l'épuisement professionnel et euh, donc, on est en train de publier les résultats d'une étude. Et euh, dans l'épuisement professionnel, il y a le sentiment de manque d'accomplissement personnel. Et en fait, euh, si aujourd'hui, on parle de la recherche et de la communication, c'est parce que la recherche, elle donne du sens, en fait. Moi, je suis passionné vraiment par le la quantité de connaissances énormes qui apparaît tous les jours, l'outil Internet qui nous permet d'avoir accès, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais… Il y a 20 ans, tout ce que je vous ai présenté, ça n'existait pas, en fait. Et il y a 10 ans, on n'avait pas accès à la plupart des, des revues. Euh, moi, je me rappelle avoir écrit à mon université à Montpellier pour demander euh, pourquoi on n'avait pas d'abonnement à la meilleure revue de schizophrénie. Et en fait, c'était parce qu'elle n'était pas dans le bouquet euh, de l'abonnement. Et j'ai demandé aussi à l'Inserm et on m'a répondu. La tendance est plutôt à la diminution des abonnements qu'à l'augmentation, en fait. Donc, vous n'aurez jamais accès à cette revue. Alors, c'était la meilleure revue dans la schizophrénie. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'en fait, voilà, il y a un, quelque chose qui est en train de se passer, mais pas que dans la médecine, hein, dans l'humanité, En fait, une accélération des connaissances, des progrès technologiques euh, qui est absolument fascinante. Et au cours d'une même vie, actuellement, on assiste à beaucoup plus de changements euh, que ce qu'on peut vivre les générations précédentes. Et ça, c'est fascinant. Ça fait peur aussi pour certains, parce que justement, il y a une menace, on travaille aussi euh, donc ça service sur la question de l'éco-anxiété, on hein, de l'effondrement euh, qui nous est annoncé sur le plan énergétique. Et euh, effectivement, en fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais euh, justement, le, ce, sur quoi on réfléchit, puisque donc là, on parle de la santé, et la santé, euh, c'est quelque chose qui sera toujours capital, en fait, euh, dans notre civilisation. Autant, euh, voilà, il y a d'autres professions. Euh, qui peut-être se révéleront beaucoup plus inutiles euh, si on vit par exemple un effondrement. Par contre, la médecine, elle sera toujours très importante. Et donc, justement, en fait, le, un des rôles euh, du médecin, c'est justement de distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ça, la médecine a fait des pas de géant vis-à-vis -vis de ça. Et euh, donc, euh, je parle en particulier pour la psychiatrie. Euh, parce que c'est une spécialité qui est donc euh, mal aimée et mal choisie à l'internat. moi personnellement je pouvais choisir euh, toutes les spécialités que je voulais euh, je m'en étais donné les, les moyens mais c'est vraiment la psychiatrie qui me correspondait en fait pour tout un tas de raisons et surtout parce que c'est euh, la discipline qui explore euh, les liens entre le, le corps et l'esprit et, euh, et que je trouvais ça, cette question absolument passionnante en fait, de comment on passe d'un cerveau euh, avec une, des décharges électriques avec des milliards de, de neurones, à une conscience unique avec un sentiment même de soi, un sentiment de continuité. Et je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a amené à la psychiatrie. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que je suis vraiment passionné par cette discipline. Donc, vraiment, si vous pensez à la psychiatrie, ben, venez en, en psychiatrie parce qu'on fait des choses absolument passionnantes et complètement connectées avec le reste de la médecine. Là, par exemple, l'étude qu'on qu est en train de, de diffuser, que vous recevrez peut-être prochainement, qui va s'appeler « Alimental », en fait, c'est une étude sur l'impact de l'alimentation, de l'activité physique sur la santé mentale. En fait. C'est vraiment notre vie quotidienne. Et on se rend compte qu'on on identifie très mal nos perturbations mentales. C'est au moment où vous êtes c'est le bon moment en fait pour le faire parce que vous êtes entre deux périodes de grosses grosses pressions psychologiques et justement en fait ce sont des outils qui vont vous aider en fait pour tout le reste de votre vie à la fois professionnelle et personnelle donc, ouais, donc si ça vous, vous intéresse moi je vous invite ben, à vous abonner à ma chaîne youtube hein, et puis euh, si, si vous le souhaitez vous pouvez aussi mais, me contacter voilà si vous souhaitez avoir plus d'infos ou pour la psychiatrie plus tard voilà. Et euh, je, serais, je serais ravi aussi d'avoir un retour euh, sur le cours parce que là euh, malheureusement en fait on ne se voit pas puis j'ai pas d'interaction donc c'est vrai que pour un, un cours sur la communication il n'y a pas d'interaction avec le public bon, c'est un peu bizarre euh, c'est les circonstances qui sont comme ça donc la communication orale c'est aussi de s'adapter euh, à, à la situation donc euh, et donc là vous pouvez m'écrire mon mail c'est gmail.com, euh, si vous souhaitez me faire un retour que j'espère euh, positif si vous souhaitez me dire aussi les points qui vous ont le plus marqué, et puis ceux que, qui sont peut-être le plus à améliorer, ça, ça me sera utile aussi pour, pour les cours qui, qui suivront. Bon, je pense qu'on a abordé quand même beaucoup de points assez importants. Donc Dans le, la communication orale, donc après il y a le non-verbal, on dit que c'est 50% de la communication. Sans surprise, regarder son auditoire dans les yeux, le balayer, avoir des points d'ancrage, repérer des personnes que vous allez regarder spécifiquement, mais toujours être dans la connexion visuelle, ne pas regarder le plafond, par exemple, ou un mur, euh, d'être en interaction avec ces diapositives, voilà, on l'a vu, donc être capable de commenter. Dans les diapositives, très important, éviter absolument les tableaux bourrés de chiffres. Ça, c'est un écueil. On a vu aussi dans les mécanismes les forest plots. Éviter tout ce qui est illisible et tout ce qui est bourré d'informations. Ça, ça va perdre votre auditoire qui va chercher en fait sur votre diapo l'information. Et pendant qu'on cherche, on ne vous écoute plus. Donc, il vaut mieux ne mettre que ce qui sert à votre propos. Et euh, l'explicité à l'oral, donc donner des clés, comme on l'a vu, pour comprendre ce qu'on est en train de voir. Euh, et éviter aussi trop d'animation. Ça, je le vois beaucoup aussi, des flèches qui apparaissent les unes après les autres très lentement ou les lignes qui apparaissent les unes après les autres pour éviter que les personnes lisent tout. Il vaut mieux toute la diapo d'un coup et après, vous passez d'un endroit à l'autre de la diapo. Mais euh, évitez ce genre d'animation parce que ça aussi, ça perturbe l'attention. Et pour vous, en tant qu'orateur, c'est compliqué parce que vous devez en permanence appuyer pour déclencher l'animation d'après et vous n'avez plus forcément en tête Qu'est-ce qui va arriver après C'est-à-dire, à quel moment la diapo va passer à la suivante Et donc, vous pouvez comme ça faire des allers-retours de diapo en disant « ah, pardon enfin, ». Voilà, donc ça, finalement, c'est pas très bon pour la communication. Donc, il vaut mieux peu de diapos, peu chargé et votre propos. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il faut que vous maîtrisiez votre propos. C'est la base. Ça paraît évident quand je le dis, mais une, une communication qui est mal préparée, et eh ben, ça se voit, ça s'entend. Euh, la personne euh, se fourvoie, enfin, voilà, se dit l'inverse de ce qu'elle est en train de dire, en disant « Ah, pardon, c'est l'inverse. Enfin, » Ça, c'est la catastrophe en termes de communication. En disant voilà, « euh, Non, pardon, en fait, euh, non c'est l'inverse. Euh, » Ça, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre sujet, ça diminue la confiance de votre auditoire. Et puis, enfin, on a vu la communication orale. Donc, on a vu aussi les différents types d'auditoires hein, s'adapter à la communication orale selon qu'on est dans une situation de congrès, euh, de communication, de vulgarisation dans le public ou euh, face à un jury euh, de thèse, donc avec des choses très différentes. Hein, dans le jury de thèse, on va donc devoir prouver euh, son sérieux et euh, son travail et euh, sa maîtrise du sujet. Euh, face à un congrès, on va apparaître comme expert de la question et on va plutôt euh, devoir diffuser une connaissance mais à des collègues qui en ont déjà des connaissances. Donc, on ne va pas tout expliciter. Et puis, on va être exposé à des questions aussi d'autres experts potentiels. Et puis, dans la situation de vulgarisation, ben là, on va être vraiment dans une dynamique de pédagogie. Où on va devoir rappeler vraiment les bases et l'importance d'un sujet. Donc, plus on va vers le vulgariser, et plus on va augmenter aussi. Euh, des techniques euh, d'attention euh, très prononcées, mais qui sont aussi importantes dans les congrès parce qu'en fait, euh, beaucoup de, de personnes sont fatiguées hein, parce que vous arrivez à, euh, probablement après d'autres personnes qui ont déjà fait euh, des interventions. D'ailleurs, ce que je vous souhaite, c'est d'être le premier intervenant parce que c'est celui qui ramasse le plus d'attention de la part du public quand il y a trois interventions dans une session d'une heure et demie, par exemple. Et donc, euh, le malheur, quand on est dernier, c'est aussi qu'on arrive après tous les retards accumulés euh, des euh, présentateurs précédents et qu'on doit soi-même rattraper le retard pour les autres. Ça, c'est n'est pas cool et ça, c'est la fonction du président de, de session, de veiller à ce que chacun respecte son temps. Donc Ce qu'on a vu aussi, c'est que ce qui est très efficace dans la communication, c'est d'être rapide, euh, efficace, d'aller droit au but et de terminer en avance sur l'horaire prévu. C'est ce que je fais aujourd'hui. Là, on a terminé le cours. Donc, J'espère que c'est un cours qui vous aura inspiré. Puis, ce cours sera probablement aussi mis sur YouTube. Donc, Si vous pouvez aussi mettre un commentaire sur YouTube, un pouce bleu, ce serait cool pour diffuser, favoriser la diffusion ensuite à d'autres personnes qui pourraient apprécier le contenu de ce cours. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.